parce que c'est un, un sujet qu'on a peu abordé jusque-là lors des à l'occasion des rencontres nationales du livre numérique accessible, et qui est pourtant bien entendu fondamental si on veut construire une offre nativement accessible. Hervé Bienvoué disait tout à l'heure que euh, pour les petits éditeurs notamment, il fallait aussi... Euh, euh, euh, Pouvoir euh, euh, s'intéresser aux, aux, aux graphistes, aux compositeurs, euh, aux personnes qui gravitent autour euh, des éditeurs. Euh, et euh, bien entendu, euh, ça passe par, euh, par la formation. Euh, donc, j'en profite d'ailleurs pour souligner qu'aujourd'hui, avec nous, euh, sont présents les étudiants du master publication numérique de l'ENSIB, qui suivent d'ailleurs ces rencontres dans le cadre de, de leur formation. Et c'est d'ailleurs une ancienne étudiante du master publication numérique que je je vous propose d'écouter maintenant Emma Soulier, qui est transcriptrice et adaptatrice pour l'association Valentin à Ui, et qui va venir témoigner de son parcours, de son parcours en termes d'accessibilité numérique, pour nous présenter un peu cette émergence de nouveaux profils. Emma, je te laisse la parole. à tous. Merci beaucoup pour euh, cette introduction. Donc, alors, excuse-moi de te couper, on t'entend euh, moyennement, enfin pour ma part. Euh, donc, si c'est possible d'augmenter le son de ton micro ou alors de bien parler dans ton micro si tu as un micro euh, cravate. Est-ce que vous m'entendez mieux si je parle plus C'est parfait, oui, tout à fait. Ok, Merci. très bien. Alors, je donc, euh, donc voilà, donc comme euh, tu viens de le dire, mon, mon intervention aura vraiment plus de valeur de, de témoignage puisque j'ai terminé mon master euh, publication numérique à l'ENSIB l'année dernière et j'ai à l'âge de juillet à mois. Et en fait, j'ai une formation euh, édition assez classique. Hein, j'ai fait un, avant ce, ce master spécialisé euh, un master éditorial euh, vraiment destiné à et je pense que c'est commun à tous les masters éditions qu'on peut trouver en France. Donc, on a une partie de notre formation qui est orientée vers la publication numérique. Donc, on, on apprend, on tâtonne un peu sur euh, des langages comme CSS ou euh, HTML. Mais c'est quelque chose qui est assez bref, en fait, dans la formation de l'éditeur euh, actuellement. Et moi, c'est là, grâce à l'un de mes professeurs, que j'ai vraiment voulu m'orienter et me spécialiser en publication numérique. Mais c'est euh, malheureusement quelque chose qui est encore assez euh, peu fréquent, je trouve euh, justement cette orientation vraiment spécifique dans les formations et ça se remarque beaucoup quand on arrive dans des structures éditoriales, alors euh, moi de mon expérience, plutôt des structures assez moyennes en termes de taille, les éditeurs, et notamment les éditeurs des anciennes générations euh, plus ou moins, sont, euh, ne sont absolument pas en phase avec ces questions justement de, de publication numérique, la des documents et toute cette sphère en fait qui prend de plus en plus d'importance et Monsieur Bienveau l'a très bien précisé lors de son intervention qui avait eu en fait au, à l'arrivée du livre numérique un genre de diabolisation où le, le secteur du livre avait peur que le numérique prenne le pas sur le sur le papier alors qu'on se rend compte que c'est évidemment pas le cas et que ça permet notamment voilà de d'inclure un public euh, beaucoup plus large mais euh, le problème, c'est que voilà, ces éditeurs et ces structures éditoriales, euh, pour moi, ne sont pas du tout encore euh, englobés dans tout ce process, dans tout ce dont on parle depuis ce matin, de la, euh, de la nécessité d'adapter euh, les documents. Et il en faudrait inclure les éditeurs dans ce processus-là euh, pour euh, ne pas les laisser de côté, en fait, et pour euh, ne pas les... Je crois qu'ils ont l'impression un peu de subir cette transition numérique parce que moi, ça a été le cas de, de nombreux mes collègues, notamment par rapport au dispositif Platon, on ne pas nécessairement comprendre pourquoi on devait déposer les fichiers, dans quel cadre ça s'effectuait, qu'est-ce qu'il a devenu des fichiers ensuite. Et en fait, c'est cette méconnaissance de numérique qui, pour moi, crée un peu une scission et qui pourrait ralentir ce processus d'accessibilité dont, dont on a vraiment besoin. Donc, je pense que les nouvelles générations d'éditeurs vont être de plus en plus formées à ça. Mais pour moi, c'est important euh, que, euh, que, euh, que, euh, que les, les éditeurs vont devoir proposer tous leurs fichiers de manière euh, naturellement accessible. voilà Il faut, pour les inclure, euh, j'ai vu dans les questions tout à l'heure que quelqu'un faisait mention formation assez courte pour euh, parler justement de l'adaptation des documents, des choses comme ça. Et pour moi, c'est ce vers quoi il faut, il faut tendre. Euh, voilà, c'est le constat vraiment que j'ai pu... Euh, effectuée euh, de ma formation et de mon expérience professionnelle. Et donc Je ne sais pas s'il y a d'autres euh, éditeurs ou futurs éditeurs qui, qui veulent euh, intervenir ou donner leur ressenti un petit peu par rapport à ça, mais, euh, mais voilà. Merci beaucoup, euh, Emma. Effectivement, hein, c'est un, un sujet qui émerge euh, finalement peu à peu dans les formations. Euh, et, euh, euh, et du coup, moi, je me demandais, euh, parce que, excuse-moi, il, il y a eu un peu des coup, pas des coupures de micro, mais parfois on ne t'entendait euh, pas très bien. Juste au niveau de toi, de tes formations, est-ce que tu peux nous redire précisément euh, quelle, quelle quantité euh, euh, voilà, quel, euh, quel pourcentage tu as eu euh, de, de, de formation euh, euh, vraiment centrée sur la question de l'accessibilité numérique ou euh... alors voilà. dans ma formation, dans mon premier manager éditorial pur, on n'a pas du tout eu de formation à l'accessibilité numérique en tant que mmh. telle. On a eu une formation sur les formats numériques euh, que les éditeurs pouvaient proposer. Mmh. Et c'est ce genre de, de format, mais euh, il a fallu que je fasse ce master de publication numérique oui. à l'ENSIB pour qu'on me parle vraiment d'accessibilité numérique. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout euh, avant. C'est vrai que moi-même, la première, j'avais ce discours de euh, « non mais de toute façon, le, le numérique, euh, ce n'est pas vraiment des vrais livres et euh, rien ne vaudra jamais mieux que le papier ». Et il a fallu que je fasse la démarche de me spécialiser pour me rendre compte qu'il y avait tout un monde en fait dont on ne parlait absolument pas. Et euh, dont euh, on ne parlait pas non plus au cours de messages euh, dans des plus ou moins grosses maisons d'édition. J'ai pu faire où euh, c'était complètement passé à la trappe et où enfin ces, ces questions d'accessibilité étaient souvent traitées par euh, bah, justement des, des sous-traitants ou les, les personnes qui s'occupaient de la numérisation des livres au sein des services euh, d'édition classiques. Et je me suis vraiment rendue compte qu'il y avait une scission en fait euh, encore euh, maintenant dans le process d'éditorialisation d'un livre en tout le, le dans le la vision papier et le numérique et que l'accessibilité passait complètement à la trappe. Mmh. Euh, et du coup il y, y a une question euh, complémentaire. Est-ce que euh, du coup il y a une formation euh, sur le, le handicap et les besoins associés que vous avez pu faire en plus de, de ce, euh, du master euh, publication numérique à l'ANSIB, ou est-ce que vous êtes euh, finalement formé sur le terrain après coup euh, dans le cadre de je votre travail suis, euh, euh, à la VH. Bah voilà, je me suis complètement euh, formée sur, euh, sur le terrain. J'ai été faire euh, beaucoup de choses sur terrain. Je m'étais aussi euh, renseignée de mon côté, euh, toute seule auparavant. Mais euh, non, j'ai tout eu de formation euh, spécifiquement associée au, au handicap et à l'accessibilité. Et c'est que des choses que, et que j'apprends toujours, bien évidemment, encore euh, dans mon travail. Mm. Est-ce qu'éventuellement, euh, vous connaîtriez des organismes qui dispensent des formations sur euh, la question de l'accessibilité alors numérique, particulièrement Alors, euh, non, je ne vais pas pouvoir vous répondre à hein, ce qui en dit long aussi sur euh, <rire> justement la, la facilité avec laquelle on peut accéder à, à ce genre d'informations parce que euh, bon, je, je ne sais pas euh, comment on peut trouver. Je sais qu'il y a évidemment beaucoup de documentation qui est disponible, notamment sur le site de la SNE. Ou fin, du SNE, pardon, ou, euh, ou de l'ENSIB, mais euh, j pour, je ne connais pas d'organisme de, de formation comme ça euh, pour, pour la position des, des professionnels. Alors, je, de répondre, donc. Oui, je pense que plusieurs personnes euh, présentes à cette session pour éventuellement euh, donner quelques pistes et quelques euh, ressources euh, via le chat. Euh, merci beaucoup pour ce euh, témoignage euh, qui est toujours euh, très intéressant. Euh, et je vous propose du coup